Ah, il y a des facochères, dis donc Oh, ils sont mignons Oh... Vous allez où, monsieur Je suis le touriste qui D'accord. Il n'y a rien. Il n'y a rien Il n'y a rien Voilà jour 1. C'est le nom de ce domaine et nous avons dit ici l'ami Il a dormi, il a dormi si vous saviez. Il est 11h du matin, <rire> j'ai été obligé de le secouer et je n'arrivais pas à le réveiller. Je lui mettre l'opéra pour le réveiller. Ah là, ça m'a réveillé sur le coup. Hein. Oh oh je crois que j'ai écrasé là. Oh, oh non, non, pas de photo, pas de photo. Je ne suis pas coiffé, je suis pas maquillé, rien. Oh là là là là. Guy, comme il s'est levé plutôt que moi, il a déjà eu le temps de tout découvrir et il m'a dit il a rien ici, il n'y a rien, rien. a rien à ben voir. Oui, mais après, après c'est le principe du bouche, c'est qu'il n'y a, a rien. Donc je pense que les organisateurs de l'événement euh, ont voulu nous offrir un moment de paix. Ah, c'est inoubliable, il hein. n'y a pas un bruit, il n'y a pas un troquet, il n'y a pas une mobilisation. Hein. Le, le seul bruit que j'entends, c'est lui. Voilà, on a l'habitude, hein. c'est normal. Hein. Regardez-moi ça, c'est pas mignon ça Ici, les écrans plats, on ne connaît pas. Voilà. <rire> voilà. <rire> mais oui, au niveau des paiements, on y est. <rire> ah oui, tout à l'heure, tout à l'heure, on, on frappe à la porte et il y a euh, une, une employée de, de, des lieux qui lui demande s'il veut aller euh, à la montagne. Mais bon, Guy pensait à la montagne, la montagne. Mais il n'avait pas capté que la montagne, c'était le nom du bâtiment. Donc il fait non, non, non, non, je veux pas aller à la montagne. Mais il n'y a rien. Alors le truc, c'est qu'en plus, on, comme on est arrivé hier de nuit, on a absolument rien vu. Donc, euh, non, on, on est complètement désorienté. Alors, à, à qui on, on demande de venir nous chercher alors pas, il n'y a personne. <rire> alors là, pour le coup. Euh... Ça commence à bien faire. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais, Qu tu fais, Qu tu fais Eh ben je fais ma valise. <rire> <Non>. ah, allez, fermer <rire> Ah, ouais. <rire> ah c'est pas vrai Non, non, c'est pas vrai, c'est un gag non mais tu rigoles, t'as fait ta valise, là oui, Attends, ça je vais le rendre, c'est pas à moi J'ai <rire> Il a miné le panier non, mais... Ah non mais ça c'était dans le panier, probablement Non non, c'est pas à moi, c'est un truc... Euh, ouais, C'est une multiprise C'est ouais, un extraordinaire, parce que là, euh, même... Euh, non, il a rien à faire, j'ai essayé... Non, lui. non... Euh... Tu vois, voilà, impeccable C'est impeccablement rangé <rire> Oui, enfin bon, y il a des caches-misères quand même hein, parce que, Non là, mais c'est caché, là <rire> Oui, c'est un cache-misère, ça... mais... C'est propre, c'est propre, vu comme ça... C'est propre, c'est propre, c'est impeccable, il n'y a plus qu'à fermer. Je dis pas, euh, le douanier qui ouvre un jour ta valise... <rire> ben, il ne l'ouvre pas, il ne l'ouvre jamais. Il a ouvert une fois, il n'a jamais recommencé. <rire> je passe toujours ah, ah. au même. Ah, qui filme Comment ça oui. n'a <rire> Lui pour sa chaîne, je me suis pour envoyé rien. trois fois l'appareil photo dans la figure, ça bouge pas chaud. Euh, Moi je suis content de mon steadicam parce que ça me donne une ça, image bien, euh, stable. bien stable C'est agréable de rouler en voiture les cheveux hein. au ah vent oui surtout les tiens oui. froid. Ah oui. Ce qui se passe, c'est que ce matin, Guy, en 10 minutes de temps, il a au moins dit 150 fois, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, je le sens sur mes os. Donc moi, je prends mon manteau. Mais le problème, c'est qu'en Afrique, en effet, la nuit... La chaleur, la température baisse très très vite Mais là il fait, je pense qu'il doit faire 25 degrés là facilement. Good morning Michel, bonjour Ça va Ça Oui, oui, c'est très bien, merci I am the movie Nice to meet you Michel Douglas Hi, pleasure to meet you Pleasure to meet Welcome to South Africa Thank you On va s'enregistrer, donc à la convention, donc on va recevoir les petites, les petites plaques. L'accueil est déjà très chaleureux et je crois que nous avons Simone. C'est ah. Simone C'est Simone. Alors Simone est la personne qui, euh, qui nous, a, nous a tout arrangé. J'ai un porte clé avec mon nom et bien entendu, Perfect. le badge qui va avec. Ah oui. Perfect, thank you. you oh, C'est très bien, oui. Très <rire> bien. Oui, oui. Je viens d'essayer de mettre le badge avec un truc monté dans la bouche et ça marche très très bien. <rire> À manger. Merci Martha pour ça. Merci. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est Il de la feta dedans C'est la feta, oui. Avec des, des, des légumes et des fruits. Ouais. D'accord. Pourquoi tu rigoles Il y a, y a un crocodile. Comment ça, il y a un crocodile Non, ah, ah non, c'est une palette. Bon. <rire> il est fier de lui en plus. Fait. C'est vraiment un privilège et un vrai bonheur de participer à ce genre d'événement-là. Comme je le disais tout à l'heure à d'autres personnes, le fait d'être ici et de fréquenter les meilleurs me permet d'être moi-même l'un des meilleurs. En tout cas, c'est ce que je dis et c'est vraiment quelque chose auquel je crois profondément. Si vous voulez être le meilleur dans votre domaine, fréquenter tout simplement les meilleurs personne n'est devenu le meilleur dans son domaine en fréquentant les plus médiocres alors bien entendu il y a certaines personnes qui prennent du plaisir ou en tout cas de la facilité à fréquenter les moins bons pour avoir l'impression d'être les meilleurs on les connaît ceux là hein ceux qui affirment être les meilleurs dans leur domaine et ils sont entourés des plus mauvais tout simplement parce qu'ils se contentent de, de leur propre médiocrité mais si vous vous voulez être le meilleur dans votre domaine fréquenter les meilleurs ceux qui sont même meilleurs que vous c'est le petit conseil que je vous donne aujourd'hui c'est pour être meilleur dans votre domaine si vous avez un rêve que vous voulez réaliser eh bien fréquenter les gens qui vont vous aider à concrétiser ce rêve fréquenter des gens qui ont aussi déjà vécu de leurs rêves fréquenter ces gens qui ont réussi à réaliser leurs propres rêves parce que ce dont je crois pour moi même en fréquenter plusieurs de gens qui réalisent leurs rêves des gens qui vivent en travaillant sur internet, en, en créant des infos produits, ou même dans d'autres domaines d'activité, pour pouvoir vivre son rêve, ça demande également de l'effort, ça demande également d'échouer et de se relever. De se relever toujours une fois de plus qu'il n'y a eu d'échec. Parce qu'au fond, l'échec, ce n'est pas l'échec en soi, c'est d'abandonner. N'hésitez pas, allez chercher ceux qui ont déjà réussi. Inspirez-vous d'eux, parlez-leur, posez-leur des questions. Nourrissez-vous de ceux qui ont réussi, et vous allez voir, ça devient très accessible pour vous. C'est le moment de la photo. J'ai déjà mal à l'idée de marcher sur le feu. Voilà, on va manger maintenant. Euh, Guy, moi, et puis euh, tous les autres participants. Nous avons fait une marche sur le feu. Bien entendu, nous, nous ne sommes pas brûlés, mais ça sent le poulet. Alors je sais pas. Avec la soupe. <rire> je sais pas si le poulet, ça vient d'ici ou des pieds de Guy, mais bon. Oh <rire> à la bonne sou soupe. À la bonne Alors, sou c'était comment de marcher sur du fire C'était top, mais euh, bon, j'avais confiance parce que de toute façon, je me suis dit, si je marche pas sur le feu, Michel, il va me pousser, donc euh, pas le choix. C'est hein. clair, c'est clair. Il a, fallu choix, que aille, hein, <rire> il a fallu que j'y aille. Voilà, fin de la première journée de la convention des conférenciers professionnels en Afrique du Sud. Google Plus, LinkedIn, Periscope et Instagram. Et puis, et oh, d'appliquer sur le pouce bleu. Et puis, n'hésite pas à voir les autres vidéos. Bon, hein. ben ah, voilà. Ah non, non, attends, attends, attends. Abonne-toi avant de zapper sur une autre vidéo. Oui, je sais. Moi aussi, je